Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Lauriane de la chaîne Marathon des Langues Alors aujourd'hui je vais vous donner trois clés pour affronter votre peur de parler en anglais, en espagnol ou dans une autre langue parce que si aujourd'hui vous ne savez pas parler la langue, que vous euh, n'arrivez pas, que vous bloquez en fait c'est pas une question de capacité à apprendre une langue ou de mémoire ou de euh, je suis trop vieux, je suis... Trop jeune ou je, je sais pas quelle autre excuse mais c'est vraiment une question de blocage à l'oral et je vais vous donner trois clés pour vous aider à les euh, affronter Donc juste avant de vous donner ces trois clés, eh bien, je vous rappelle que vous pouvez télécharger le kit de démarrage gratuit qui se trouve juste en dessous de cette vidéo. C'est un kit qui vous permettra de savoir par quoi commencer, comment bien démarrer avec l'apprentissage. Des langues. Alors vous voyez là aujourd'hui je suis dans un cadre magnifique, je vous en fais euh, un peu profiter, je suis à Marrakech et quand on est en voyage je trouve que c'est là où on fait les plus belles rencontres et ce sont les rencontres qui font les voyages mais ça c'est un autre sujet, euh, d'ailleurs j'aimerais vous faire beaucoup plus de vidéos sur le thème des voyages dites-moi dans les commentaires si c'est un truc qui vous intéresse ou pas et euh, en fait en étant ici hier j'ai rencontré une nana qui me disait que euh, elle était partie en tour du monde, en sac à dos, toute seule, qu'elle avait rien préparé et qu'elle avait une trouille bleue pour le faire et qu'elle a réussi à le faire, qu'elle est partie et j'ai trouvé ça hyper inspirant et du coup j'ai eu envie de vous parler euh, un peu de ce sujet, de la peur et plus spécifiquement de la peur de parler parce que je me rends compte que ce qui vous empêche aujourd'hui de, de, de parler, enfin je dis vous, mais ça a été le, le, mon cas aussi au début quand j'apprenais les langues, et eh bien c'est de, euh, de bloquer à l'oral, de D'avoir peur euh, d'être jugé, avoir peur de faire des erreurs, euh, avoir peur de, de prendre du temps à la personne en face. Enfin, dites-moi d'ailleurs si vous, dans les commentaires, vous avez ce genre de peur et euh, pourquoi en fait. C'est ça qui est important, c'est pourquoi vous avez peur de le faire euh, et avant, avant de vous donner ces trois clés euh, pour savoir comment débloquer, co se confronter un peu à ses peurs, bien, c'est bien c'est de savoir c'est quoi une peur en fait, parce qu'au final une peur ça n'existe pas. Je lisais une citation il y a peu de temps, c'était euh, en fait on souffre plus dans notre imagination que dans la réalité. Et je trouve ça tellement vrai parce qu'en fait une peur c'est quoi une peur Ça n'existe pas. En fait la peur c'est un truc qu'on se crée, qu'on mentalise, c'est nous qui inventons ça parce qu'à la base une peur... C'est quoi Ça, ça n'existe pas ou vraiment dans une moindre mesure. Une peur, en fait, euh, dans le livre de André Charbonnier, d'ailleurs je vous le recommande, euh, qui s'appelle « Plus de peur que de mal », il nous explique que la peur, à la base, c'était un instinct de survie. C'est-à-dire que quand, euh, les... quand on vivait dans les cavernes euh, qu'il fallait qu'on qu mange, eh bien, on devait sortir de cette caverne, on devait aller à la chasse. Et euh, pour pas se faire manger par les animaux, eh bien... On a une peur qui se déclenchait et ça c'est l'instinct de survie, c'est-à-dire qu'on ne réfléchissait pas, on y allait, il fallait partir en courant, on réfléchissait pas à la peur que, de ce que l'autre va penser ou quoi que ce soit. On y va, on sauve sa peau et c'est vraiment l'instinct de survie qui, euh, qui agit parce qu'il y a une situation menaçante. Et aujourd'hui, bah, on a peur de tout. On a peur de parler en public, on a peur de parler, on a peur d'être jugé, on a peur du regard des autres, etc. Et tout ça, c'est des trucs qu'on a inventés au fur et à mesure en avançant dans, dans notre société. Et malheureusement, c'est des peurs qui nous paralysent, alors que paradoxalement, à l'époque, c'est des peurs qui nous permettaient de, de nous sauver, de, de sauver notre peau. Et aujourd'hui, c'est des choses qui nous empêchent d'avancer. Euh, donc, c'est important, hein, je trouve, de, de comprendre ce que c'est et comment euh, revenir à l'origine pour pouvoir enlever cette peur, pour pouvoir l'enlever euh, petit à petit. Et je disais également dans ce bouquin que euh, une peur, si vous avez peur, en fait, c'est bon signe. Ça veut dire que c'est efficace. C'est pour ça qu'on a peur parce que on sait intérieurement que si on a cette peur, c'est parce qu'on sait que ça va nous apporter du changement. Et euh, par nature, l'être humain a peur du changement. Il a peur de quitter son confort, il a peur de, euh, de sortir de cette zone de confort justement. Euh, et c'est très bon signe, ça veut dire que vous devez y aller. Alors c'est bien beau, euh, vous allez me dire, oui, Lauriane, t'es bien gentille, tu vas nous dire d'affronter notre peur, d'y aller. Euh, mais euh, comment on fait C'est vraiment facile de le dire. Et oui, effectivement, c'est vraiment très facile de, de le dire. Parce qu'effectivement, il n'y a pas de secret. En fait, la seule manière de se confronter à ces peurs, c'est euh, bah, justement de s'y confronter pour euh, se rendre compte qu'en fait, la situation n'est pas euh, menaçante. Parce que la première fois que vous imaginez, la première fois que vous vous confrontez à cette peur, vous allez euh, vous y aller, euh, vous vous stressez, vous avez les mains moides, vous avez le cœur qui commence à battre, etc. Et le fait de l'avoir fait, vous avez, vous, déjà vous êtes super euh, content de l'avoir fait, vous êtes super satisfait. D'ailleurs, c'est le cas de mes élèves à chaque fois dans, le, dans, dans mon groupe privé, euh, les, les marathoniens anglais, que je les pousse euh, à parler, à, à parler avec des natifs. Alors ils sont toujours en situation de stress, et finalement une fois qu'ils l'ont fait, eh bien même si c'était pas parfait, et heureusement ça sera dans tous les cas ce sera pas parfait, n'essayez pas d'atteindre la perfection parce que ça aussi c'est un truc qui va vous paralyser. Mais euh, je vois des étoiles dans leurs yeux parce qu'ils sont tellement fiers de l'avoir la, de fait, ils sont tellement satisfaits et euh, je vous pousse vraiment à le faire mais évidemment c'est pas magique, je vais pas vous pousser comme ça une table dans le dos et on y va, c'est pas aussi simple, il y a quand même des choses, euh, il y a des clés qui vous permettent de le faire petit à petit et dans le sens où euh, en considérant qu'on est tous fait différemment eh bien on peut pas avoir tous le même plan d'action et c'est ça que je vous apporte aujourd'hui c'est que tout le monde vous dit bah ouais faut sortir de sa zone de confort faut y aller euh, y, y, enfin il faut pas réfléchir on y va alors ouais c'est facile mais euh, dans la pratique comment on fait Et c'est ça que je veux vous donner aujourd'hui avec mes trois clés et avec ces trois clés on va voir comment enlever petit à petit euh, cette peur cette peur d'avoir peur en fait c'est vraiment ça le problème parce qu'on imagine un truc alors que euh, la situation va être différente donc la première clé c'est quoi c'est les petits pas arrêtez de vous dire euh, ok donc il faut parler bah oui mais moi je sais pas avec qui parler euh, d'ailleurs je vous ai fait une autre vidéo à ce sujet je vous mets euh, là ou là euh, le, le lien pour aller vers l'autre vidéo pour savoir avec qui vous pouvez parler justement parce que ça c'est une excuse hein, de se dire euh, oui mais moi j'ai personne avec qui parler donc je parle pas non euh, on y va euh, aujourd'hui il y a plein d'outils qui permettent de le faire donc je vous renvoie à cette vidéo donc l'idée des petits pas c'est de euh, de commencer petit de pas tout de suite se jeter dans le vide sans parachute. Si vous avez vraiment cette peur paralysante, ben faites une étape qui vous fait un peu moins peur. C'est-à-dire que je donne souvent cet exemple de l'escalier. N'essayez pas d'être en haut à l'étage alors que vous n'avez pas encore franchi la première étape. Concentrez-vous, ayez votre, votre objectif en haut de l'escalier. Vous savez que vous voulez aller en haut de l'escalier. Mais comment vous faites avant d'aller en haut Eh bien, vous allez mettre un premier pas sur une première marche puis une deuxième marche, puis une troisième marche. Et comme ça, vous allez grimper euh, les marches une à une pour aller en haut de l'escalier. Donc, au lieu de, euh, de parler avec un natif, de partir à l'autre bout du monde direct, eh bien, commencez déjà par parler à voix haute, à vous-même, tout simplement. Euh, vous allez, ok, vous n'allez pas parler avec un natif, mais tout de suite, vous allez ouvrir la bouche, vous allez commencer euh, à parler, à, à activer votre mâchoire, parce que c'est une erreur qu'on fait beaucoup, c'est de penser qu'on sait parler ou qu'on sait prononcer. C'est qu'on imagine dans sa tête « Ok, je lis euh, le, la phrase ou les mots de vocabulaire en anglais ou en espagnol, on se dit « Oui, ça c'est bon, je sais, euh, on passe à autre chose. » Sauf que quand vous passez vraiment à la pratique de, de l'articuler, eh vous vous rendez compte qu'il y a un fossé. C'est pour ça que je vous pousse à le faire le plus vite possible tout de suite, même si vous vous parlez à vous-même, vous aurez l'air d'un dingue, dingue et peu importe, on s'en fiche euh, parce que c'est votre objectif. Euh, ou alors, isolez-vous, isolez faites-le dans votre voiture, dans votre où vous voulez. Mais activez euh, cette mâchoire pour déjà commencer à mettre un pied dedans, vous entendre également. C'est très important de commencer à s'accepter, de s'entendre. Et ensuite, vous allez euh, commencer à ajouter, euh, je sais pas, par exemple, faire des messages vocaux à un natif, mais pas en... en pas en direct. Déjà, vous avez ce côté asynchrone, c'est-à-dire que vous allez faire un message, vous vous écoutez. Bon, euh, enfin, moi personnellement, je les écoute pas parce que je les effacerai tous. Mais euh, mon astuce, c'est vous faites votre message, vous l'envoyez point bas. Et comme ça, vous n'avez pas cette peur de répondre si la personne ne comprend pas. Ça, c'était la première clé, y aller euh, par petits pas. Ma deuxième clé, c'est arrêter de vous comparer parce que on est vraiment euh, tous différents dans euh, dans dans la peur dans l'apprentissage etc c'est pour ça que je ne veux pas vous donner un modèle mais je vous donne plusieurs clés que vous allez adapter à votre euh, à vous en fait et c'est là aussi où j'ai un peu de mal avec le système scolaire où on vous donne j'allais dire une méthode parce que pour moi non c'est pas une méthode, on vous donne un cadre mais le cadre il peut pas être le bon pour tout le monde c'est pour ça que je vous donne ces clés, que vous allez vraiment les adapter pour vous et je vous dis arrêtez de vous comparer parce qu'on est tous fait différemment moi on me dit euh, depuis des années oui mais pour toi c'est plus facile toi t'es une guerrière, t'y vas, t'as peur de rien etc ben non en fait c'est pas ça, c'est pas que j'ai peur de rien au contraire et aujourd'hui j'ai plein de peurs qui reviennent euh, et j'en ai pas justement conscience c'est ce qui me permet permettait d'avancer, sauf que le curseur de la peur est différent pour chaque personne. Euh, vous avez des personnes, hier, pas plus tard qu'hier, euh, je parlais avec euh, plusieurs nanas, et j'aime bien discuter avec des, des filles qui font des trucs de dingue, et elles se sous-estiment souvent. Et donc, hier, il y avait cette fille euh, qui, euh, qui, qui racontait voilà son activité, ce qu'elle faisait, etc., et en arrière-plan, elle nous le dit pas comme ça, mais on découvre qu'en fait, la nana, elle organise des, des événements, elle, elle, elle a des, des centaines de personnes qui viennent, c'est elle qui organise ça, elle parle en public, etc. Je dis, mais waouh, c'est dingue ce que tu fais et tout, Enfin, moi, ça m'impressionne, je trouve que moi, j'aurais vraiment très peur de faire ça. Et elle me dit, ouais, non, voilà, Enfin, elle, elle sous-estime vraiment, je pense, le truc, mais parce que qu'elle, son curseur de la peur, il n'est pas là. Alors que moi je vais lui dire bah oui moi je suis partie à 18 ans, j'ai pris mon sac à dos, j'ai je suis partie en voyage vais me dit, "Ah oh, mais c'est ouf ce que tu as fait tout". Et je, bah non enfin moi ça m'a paru facile quand je l'ai fait parce que mon curseur de la peur, n'était pas à cet endroit. En fait, c'est vraiment une question de perception. Si euh, vous la peur de parler, je vous parle de la peur de parler qui peut être paralysante, est-ce que je peux vous dire même c'est pas de enfin c'est de transformer si intuitivement vous vous comparez aux gens et que euh, et que, et que ça, bah, ça, vous, ça vous empêche encore plus de surmonter vos peurs, eh bien, c'est de transformer ça en force et de euh, le voir plutôt comme un levier positif. C'est-à-dire que vous n'allez pas... Le prendre en comparaison et vous dire wow, « Waouh, moi j'arriverai jamais, elle, elle est beaucoup trop loin, elle est en haut de l'escalier, moi je suis encore en bas, j'arriverai pas. » Mais plutôt à l'inverse, prenez-le comme objectif, comme mentor. Je vous ai fait quelques stories, prenez-le comme mentor, c'est-à-dire c'est une personne qui va vous inspirer, vous dire « Waouh, c'est génial ce qu'elle fait et je vais mettre en place tout ce qu'il faut, le plan d'action pour atteindre ce niveau. Parce que je sais que je peux être capable, on est tous capables de le faire et je vais franchir chaque marche une à une pour atteindre ce niveau. » Parce que si cette personne elle a réussi à le faire, il n'y a aucune raison que vous ne puissiez pas le faire. Vous n'avez rien au moins. C'est simplement que votre curseur de la peur ou votre curseur de l'apprentissage n'est pas au même endroit. On est tous fait différemment encore une fois. Et on ne on peut, peut pas être sur le même chemin tout le temps. Et tant mieux parce que sinon ça serait vraiment ennuyant. Et ce qui m'emmène à, à mon troisième point qui est de tester différentes méthodes. Parce qu'on est différent, on peut pas... Tous, je peux pas vous dire en fait, ok tu vas faire ça, ça, ça, ça, ça, ça, vous allez tous faire pareil et vous allez réussir. Non, c'est juste, on, est, on fonctionne différemment, on a tous des histoires différentes et il euh, y a des gens qui ont besoin de se mettre vraiment en danger, il y a des gens qui sont plutôt on off, c'est tout ou rien, c'est-à-dire que, euh, ben bah, ok j'ai peur de parler, donc je vais prendre mon billet au bout du monde, je vais aller au bout du monde et je vais aller parler avec cette personne. Il d'autres personnes qui vont être beaucoup plus structurées, qui auront besoin d'un cadre et qui auront besoin d'y aller justement à petits pas. Et de faire une première étape, moi c'est souvent ce que je recommande pour euh, pour ce genre de personnes, de commencer à pe petit, c'est-à-dire euh, petite marche, petite marche, plus deuxième marche, plus troisième, et on monte comme ça. Euh, si vous voyez que c'est un truc qui est trop long que euh, vous ennuyez que ça vous challenge pas, ben, ça veut dire que c'est pas pour vous il y a d'autres personnes qui ont besoin de challenges et euh, c'est ce que euh, c'est ce que je vois avec mes élèves dans le groupe privé du marathon euh, du marathon d'anglais, c'est qu'il y a des personnes elles vont être beaucoup plus ré ré euh, réceptives aux, aux défis qu'on va leur donner parce qu'on va leur donner une chance, on va leur donner une mission et maintenant ok, elle va avoir peur mais elle sait où elle va ça lui donne une, euh, une direction et elle va y aller et elle aura besoin de ça donc c'est très important, c'est de vous connaître déjà en amont pour pouvoir mettre en place votre plan votre plan d'action n'attendez pas qu'on vous donne en fait on peut vous donner des clés on peut vous donner on peut être votre guide mais on peut pas vous dire toi tu fais ça non c'est à vous de vous connaître et savoir ce qui fonctionne donc pour ça la meilleure manière eh bien c'est de tester et de voir dans quel schéma vous êtes pour pouvoir le mettre en place. Donc, pour réca récapituler euh, cette vidéo, les trois clés pour affronter votre tort de parler, eh bien, la première, c'est de euh, y aller à petits pas, euh, y aller progressivement, ne pas avoir votre objectif vraiment trop loin, vous ne pouvez pas l'atteindre et du coup, ça vous paralyse et vous ne le faites pas. Euh, deuxième clé, c'est d'arrêter de vous comparer parce que ça, ça va vous paralyser, mais plutôt inverser la tendance et prenez-les comme une pression positive qui va comme un exemple, un objectif à atteindre. Vous le mettez sur votre vision board ou je ne sais pas ce que vous faites comme vous voulez, mais euh, ça deviendra votre mentor. Donc votre défi d'ailleurs, je vous donne un défi par rapport à ça, c'est de trouver vous un mentor, trouvez-vous quelqu'un qui a fait ça avant. Euh, trouvez je ne sais pas quelqu'un de polyglotte, quelqu'un qui parle la langue que vous êtes en train d'apprendre. Et euh, dites-vous moi je veux être euh, je veux être comme cette personne et du coup je vais tout faire pour y arriver, posez-lui les questions, euh, inspirez-vous des personnes qui ont déjà réussi. Sans vous comparer euh, parce que ça c'est vraiment un sans vous comparer négativement je, je devrais plutôt dire et la troisième clé c'est de tester de tester pour savoir qu'est-ce qui vous euh, qu'est-ce qui vous euh... et la troisième clé c'est de tester voir pour voir ce qui vous convient le mieux c'est pas parce qu'il il y a une méthode qui va fonctionner à une personne qu'elle va fonctionner avec vous c'est à chacun d'adapter son schéma et donc pour conclure sur cette vidéo, oui effectivement pour affronter ces peurs, il va falloir les affronter, s'y confronter pour envoyer ce message euh, dans nos neurones, sur nos chemins euh, neuronaux, que effectivement y a pas, la situation n'est pas menaçante, on ne va pas mourir et une fois que vous aurez fait ça une fois, il y a un nouveau chemin qui va se créer dans votre dans votre cerveau et qui va dire « ah oh non ok en fait c'est safe, il n'y a pas il a pas de risque, euh, la dernière fois je ne me suis pas fait attaquer, je me suis pas fait manger, donc c'est bon je peux y retourner ». Et c'est ça qu'il faut faire le plus tôt possible. Peu importe si vous le faites en mode on-off, vous vous sautez du, du, du, du, de l'avion sans parachute ou euh, vous y allez petit, à petit pas, le principal c'est vraiment d'avancer et euh, de faire un peu plus que la fois précédente, que le jour précédent et de progresser. Parce qu'en effet cumulé, peu importe le pas que vous allez faire, un petit pas ou un grand pas, ça sera forcément un pas de plus que la veille. Et en effet cumulé, eh bien, ça va vous donner du résultat donc tout ce que je peux vous dire c'est de y aller euh, d'avancer et d'arrêter de vous paralyser avec ça et d'appliquer le schéma qui vous convient j'espère que vous avez aimé cette vidéo si c'est le cas n'hésitez pas à la liker, à la partager et à euh, cliquer sur la petite cloche pour recevoir une notification pour euh, être au courant des prochaines vidéos et surtout euh, de laisser vos commentaires juste en dessous de la vidéo je réponds à tous vos commentaires du moins j'essaie et partagez aussi les schémas que vous avez testés comment vous êtes senti, si vraiment il y avait un risque, euh, et si ça vous de, ça a donné envie de recommencer, et comment, et si ça vous a plutôt paralysé, n'hésitez pas à me poser vos questions. Et donc je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Ciao les amis.